L'homme a toujours tenté de trouver une explication à la complexité de la matière qui l'entoure. On a d'abord pensé que les éléments de toute matière se résumaient à l'eau, la terre, le feu et l'air. On s'est rendu compte néanmoins au fil du temps, grâce à l'amélioration des techniques expérimentales, chimiques et physiques, que la matière était en réalité plus complexe qu'elle ne le paraissait. Les chimistes du XIXe siècle éprouvèrent alors le besoin d'ordonner les nouveaux éléments connus. La première manière, la plus naturelle, fut de les classer par masse atomique, c'est-à-dire en fonction de la masse des atomes. Mais ce classement ne reflétait pas les différences et les similitudes entre les éléments. Plusieurs classifications furent alors adoptées avant d'arriver au tableau périodique qui est utilisé de nos jours. Le tableau de Mendeleev, aussi appelé classification périodique des éléments, a été publié au XIXe siècle par le chimiste russe Dimitri Mendeleev. Il regroupe et classe l'ensemble des éléments chimiques connus par numéro atomique croissant, c'est-à-dire par nombre de protons. Aujourd'hui, le tableau est divisé en 18 colonnes et 7 lignes appelées périodes. Il contient 118 éléments, mais à l'époque de Mendeleev, seulement 63 éléments étaient connus. Dans la classification périodique affichée, on a représenté l'atome le plus abondant pour chaque élément chimique. Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z, c'est-à-dire le nombre de protons contenus dans son noyau. Les éléments chimiques sont classés en ligne par numéro atomique croissant. Chaque case du tableau représente un élément. X représente le symbole de l'élément. A, le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons qui correspond au nombre de protons et de neutrons, et Z, le numéro atomique qui correspond au nombre de protons et d'électrons puisque l'atome est électriquement neutre. Prenons l'exemple de l'élément hydrogène qui est l'élément le plus simple mais aussi le plus abondant dans l'univers. D'après le tableau périodique, le symbole de l'hydrogène est H. Le noyau de l'atome d'hydrogène contient un proton, puisque Z égale 1, et un nucléon, puisque A égale 1. Ce nucléon correspond donc à l'unique proton qui constitue le noyau. En voici une représentation. Prenons maintenant l'exemple du carbone. Le symbole du carbone est C. Z égale 6, le noyau de l'atome de carbone contient 6 protons. A égale 12, le noyau de l'atome de carbone, carbone contient 12 nucléons, soit les 6 protons plus 6 neutrons. En voici une représentation. Les éléments chimiques sont à la base de l'univers. Planètes, étoiles et galaxies en sont toutes constituées, seules leurs proportions varient. Selon la théorie du Big Bang, c'est suite à une gigantesque explosion qui aurait donné naissance à l'univers que des protons et des neutrons sont créés. Ils se regroupent alors et forment les premiers et plus simples éléments chimiques, l'hydrogène et l'hélium. Il faudra attendre plus de 100 millions d'années pour que des éléments chimiques plus lourds, carbone, azote, oxygène, bore, etc., se forment au sein des étoiles. L'univers est principalement constitué d'hydrogène et d'hélium. C'est à partir de ces éléments légers que se sont formés les éléments chimiques plus lourds au sein des étoiles. La composition des météorites trouvées sur Terre témoigne de l'existence des mêmes éléments chimiques sur Terre et dans l'univers. La composition chimique de l'univers est en constante évolution.